au pied du sapin j'ai pensé pour Jean-Mi un cadeau comme ça pour nous deux un peu des meudotes ou une laisse mais on n'a pas de chien